Il n'y a pas les lemmes, il n'y a pas les Bêtes. Il y a Bourbissa. C'est dur, hein. C'est dur parce que Maiev, j'ai vraiment un super win rate avec Maiev. Mais Galewix, c'est fort aussi, hein. Je pense que là, le Galewix, il est quand même peut-être un peu devant. Est-ce que tu penses qu'Earthstone ou BG vont piquer le principe du snap de Marvel Snap Non, pas du tout. Pas du tout, non. C'est pas juste une fonctionnalité dans un jeu. C'est c'est un lien total. C'est Le jeu sans la fonctionnalité n'existe pas. Ça s'appelle Marvel Snap d'ailleurs. Donc euh, le snap est plus important que le winrate. La base même du jeu, c'est de savoir snapper. Battlegrounds, euh, la base même du jeu, c'est de savoir jouer. Merci euh, Pepe Jimbei, merci pour le Prime, c'est gentil, merci à toi. On va partir dans une classique, je pense. On va trouver Bourbissa après, après en deux il y a le petit loup là, le neutre qui est très important, mais euh, ouais bon il n'y a pas beaucoup de tokens, mais il y a les Wix, il arrive toujours à se débrouiller, il a pas besoin d'énormément de tokens pour faire des trucs. Hein. Up, je prends cher hein. un serviteur de perdu, une pièce d'or de gagné. On va juste faire ça, je crois. Bah en fait il a un 2-2 normalement on board. Donc si on hop on prend 4. Bah un peu dommage. c'est de vite se remettre en selle. -à Dire qu'avant c'était fort ça. Vous vous souvenez de l'époque où c'était fort Il y a deux semaines Il ah, y a tellement de trucs cool là, mais. C'est vrai qu'il y a des trucs cool, hein. J'ai envie d'acheter Bourbissa. Vente, vente, vente, ça. Ouais, non, juste ça. Hein. Là, on a vendu un. Prochain tour, on a un gold de plus. Peut-être qu'on peut acheter Bourbissa. Bourbissa. Up. Vente, vente, achat. Non, autant roll, je pense. Le problème de up, si tu, up ta, euh, si tu fais la 3 3, max HS, c'est que derrière, t'es embêté, quoi. T'arrives dans la 3-23, imagine tu la loupes. C'est-à-dire 90% du temps, tu la loupes. Qu'est-ce que tu fais C'est compliqué, hein. Tu te fais taper, tu te fais taper, tu démarres à 40, hein. Ah, c'est pas mal, l'écologiste. Bonne carte. Donc ouais, en fait, tu te fais vite taper, hein. Et t'as pas le droit à l'erreur, quoi. Là, t'as quand même la possibilité de générer un peu des pièces, d'équilibrer ta tempo. Je pense qu'il faut pas grid. Hein. Je pense qu'il faut pas se, se. Faut pas vendre la peau de l'ours avant d'avoir noyé le poisson, quoi. Donc, faut pas commencer à se dire, je vais jouer avec Bran, je vais jouer avec l'ardeur et je vais faire des, des dingueries et il faut que j'aille vite dans la 3, puis la 4, puis trouver mes cartes, quoi. Ça, c'est la théorie totalement bêta, quoi. De la théorie euh, top 8, euh, 90% du temps. Donc, euh, je vais peut-être y... je vais y arriver, sûrement à mon Bran, à mon lardeur et à faire des choses, ou alors non. Et dans ce cas-là, j'essaierai quand même de créer quelque chose. Mais il faut déjà commencer à tenir et préserver les points de vie, c'est déjà la base. Parce que quand bien même tu arrives à trouver tes cartes, si t'as pas de points de vie, tu vas quand même sauter. Et sauter avec un Bran, un lardeur quand tu joues Galewix, t'es trop deg. Hein. T'es exactement en train de décrire mon jeu à Lélo 5000. Non, non, mais je décrive tout votre jeu à tous. Hein. On fait tout ça. Hein. Quand on est fatigué, soit quand on, est... on a un niveau pas très élevé, soit quand on est fatigué, en général, on fait ça. On essaye de se projeter vite. Et... On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même, parce que on se dit, ouais, mais au moins, je vais pouvoir faire un gros board. Mais... Enfin, en fait, non, ça arrive tellement peu de fois d'avoir un gros board dans ces situations. Bah Super, là. Lui, il est content, il a ses pièces. Moi, j'ai un petit coup de l'écologiste, surtout. Il est content tous les deux. Super, ça. Je crois que je vais up en vrai là. Je suis pas trop mal en tempo. <rire> On va voilà ouais, plutôt virer à ça. Hein. Ouais je crois que je vais up là, j'aime bien l'idée. J'ai deux pièces au prochain tour. Euh non plus. J'ai acheté la créa, vente, vente, vente. J'ai vendu 3. Donc au prochain tour j'ai quand même 12 gold. Je suis dans la ta 24. Et puis voilà. Je me reconnais là mais en même temps c'est gourmand de choper un bras de no milliards Ouais mais c'est pas parce que tu l'as pas euh, à ton tour 5 à ton tour 6 que tu l'auras pas. Si tu l'as plus tard mais avec la tempo, tu vas quand même y arriver. Surtout que tu as un perso qui est qui, qui va vite quoi. Tu vois à partir du moment où tu as euh, une carte clé avec Galewix, ça va plus vite que les adversaires. Donc même si tu as un ou deux tours de retard, tu vas vite rattraper le retard. C'est comme avec Toki ça sert à rien de se projeter trop vite parce que Toki à un moment elle a cette puissance qui fait que tu vas avoir les tavernes 6. Donc il ne faut pas hésiter parfois à rester un tour de plus dans la taverne 3 pour vraiment être sûr de ne pas perdre ton combat quoi. Voilà, bon, on se fait bien péter hein. Quoique, quoi que, quoi quoique. Oh pas mal ça. Là. Vamos. Ouh. Prends le deuxième Lico. Pour up, mais c'est un peu grid. Ah, il a up. Comme c'est la liche, elle va me défoncer. Hein. Elle va tripler, je pense. C'est pour ça, non Si je up, je me fais défoncer. Après, en ta 25, je joue les bran. Lardeur. J'ai de up, mais j'ai l'impression que c'est un peu grid. Non Bon safe, trop contre la liche. C'est une fausse bonne carte hein. taunter un truc je crois qu'on va taunter le robot si jamais on trouve euh, euh, fort mobile en triple ouais ça nous permet d'avoir un poil plus d'équilibre bon, c'est très léger on n'a pas vraiment amélioré le board mais parfois ça se joue à des détails ah, elle fait vraiment peur hein. soit le gars il est en tilt et il a envie d'aller se coucher soit si up là euh, c'est vraiment bizarre hein. Ah, dommage. On a plus de sur tous, pas mal. Oh, il a gridé, lui, quand même. <rire> C'est pas mal, ça. Ma quête commence ici. <coughs> Tragmaloc, ça marche bien aussi avec Galewix, les deux sont cool. Tout ça, c'est fort tout de suite. Ouais, magma ça peut monter assez vite et l'ardeur seule, je vois pas trop l'intérêt en ta 24. C'est de tempo, hein. faut pas être pressé dans ce jeu, faut pas être pressé. À un moment, il y, y a des persos avec lesquels faut être pressé, des persos tempo, typiquement des carriels, des choses comme ça. Si on, à un moment on se dépêche pas, bah en fait on va juste se faire éclater et c'est de notre faute parce qu'on a de la tempo au début et il faut l'utiliser pour faire des choses, mais nous on n'a pas de tempo. Donc on crée de la tempo et le pouvoir crée de la construction, en gros. Donc, ça c'est très important d'arriver à dissocier construction tempo. Bon, vous le savez maintenant. Oh, c'est bon. bon J'aimerais bien trouver un larder, un bran, un autre magma Pas mal ça, hein. Je peux rester dans cette taverne honnêtement, j'ai ça. Je vais voir ce qu'on a là-dessous. Il est pas mal le drake là, avec tous les boubous. La gargouille. Euh... Oh le drake. En fait le drake il est tellement fort en tempo que je crois que je vais up. Grâce à ce drake. Ouais. J'avais prévu de rester 4, mais le fait d'avoir le Drake ça me permet vraiment de faire le up, un up de tempo. Et de euh, toute façon, je vais pas jouer Boubou Divin. Hein. Je pense vraiment que je vais jouer Magmalok, hein, mais. La transition, je peux la faire douce. Hein. Galewix c'est très fort, mais Galewix est extrêmement difficile à jouer. Moi j'ai pris. Franchement, j'ai mis plusieurs mois, voire plusieurs années à jouer Galewix. Hein. Je pense vraiment que je joue bien Galewix depuis la méta dernière avec les quêtes. Mais les. Méta d'avant, j'avais souvent du mal. En fait, je polarisais trop. J'avais trop de top 8 avec le perso. J'avais des top 1, comme tout le monde, mais j'avais un top 1 pour un top 8 presque. Et en fait, c'est pas bon. C'est un perso trash dans ce cas-là. Oh, chiant ça. Après, il a vraiment pas de board lui. Hein. Elle a vraiment que dalle. Merci psychique pour le soutien. Tu m'as redonné goût à BG. Merci beaucoup. Bah merci à toi. Merci, c'est super gentil. Je vais virer ça. Je crois que je vais virer lui. perdre là J'aime bien ce play. En vrai, j'aime bien ce play parce que il me permet de. Je pense qu'il y a des chances que je perde, et si je perds pas, de toute façon, je suis content. Voilà, chaque tour que je passe, c'est trop bien. Et si je perds, bah, j'ai plein de pièces. Dalywick, c'est probablement le perso le plus compliqué. Ça fait partie des persos vraiment décidés aux bons joueurs comme Barov ou même Maiev. Bah, Maiev, il y a un pattern quand même établi. Maiev, si tu sais que 6 égale 6 et t'as ton pattern, globalement, ça va. C'est juste que le pattern est un peu compliqué à comprendre. Il n'est pas du tout intuitif. Mais si tu connais la théorie de Maiev, c'est toujours les mêmes games, globalement. Après, il y a des alternatives et tout. Tu dois t'adapter un petit peu, mais... Je trouve que Maiev, ça va. Barov, t'as raison. Barov, c'est pareil. Barov, c'est... Un peu comme Galewix, un peu plus facile mais bien technique quand même C'est con mais ce lycologiste il est vraiment incroyable hein. Merci Krams5, merci pour le soutien, merci beaucoup AIF, c'est une rafam curve euh... Ouais c'est une rafam curve mais c'est plus la 6 égale 6, ça c'est important dans le choix de tes cartes et tout. On a gagné. Et je vais finir par jouer cette compo en vrai, hein, franchement. On arrive bientôt dans les finales. Euh... Un peu bizarre mais... En fait j'aimerais bien un Harder ou un, ou un Bran quoi. J'ai pas envie d'acheter les murlocs Boost quand j'en ai qu'un. Par contre quand j'en ai deux, ça a un peu plus de sens. Ouais, je c'est dommage, on est En fait, mais vous voyez, c'est tout l'intérêt de cette game, c'est que on est on a bien tempo avec ça. Et vu qu'on a raté un peu nos nos larders ex... enfin on a eu un larder à un moment mais on a pris plutôt magma Vu qu'on a raté nos générateurs de pièces, Bran ou Larder, bah en fait, heureusement qu'on avait ces boucliers divins à côté. quoi, Qu'on a généré une tempo. Parce que même en ratant la game, bah on fait au moins 4. Et sur un malentendu, on peut peut-être même faire 3 ou 2. Après, mon board n'est pas nul. Ouais, il... il est pas fou son, le, le sien. Hein. Vraiment pas fou. On hein. va le faire. Hein. Ok. Bon, après, il a pris 18 délices. Hein, donc, il... on a joué une game serrée contre un gars qui a pris cher, quoi. C'est ça qu'on veut qui est trop cool. Oh, c'est incroyable comme carte. Ah c'est pas mal ça. Ça c trop bien. Il ah, n'y a pas de bran, il n'y a pas de hardeur. Hein. On creuse, on creuse, on creuse, hein, comme des fifous. mais... Pas mal ça avec ça. Ouais, c'est pas trop tard. Hein. Bon, là, ça va commencer à être tard. <rire> mais... Mais bon. En plus, avec Magmalok doré, Magmaloc normal. Ça va tellement vite. Vous voyez, heureusement qu'on n'a pas commencé à jouer. Euh... Qu'on n'a pas mis justement les les, les les œufs avant les bœufs, là. Je ne sais pas comment on dit, c'est quoi l'expression, là. Mais euh... <rire> les yeux dans les cheveux, là, un truc comme ça. Rien que pour vos cheveux. Euh... Si on avait commencé à acheter des, des, des murlocs en mode. Parce que j'aurais pu, avec à côté d'eux, enlever un boubou divin ou une grosse créa, mettre mes petits murlocs, la charrue avant les bœufs. Et booster un petit murloc en se disant bah plus tard, en, quand j'aurai mon bran, j'aurai déjà ma texture avec 3 ou 4 murlocs. Mais en fait, sans bran, il aurait été tellement petit qu'on aurait juste perdu une carte et a fait le board. Comme quoi, vous voyez, vraiment, ce, c est, c est... la chose importante à comprendre de cette partie, c'est ça, quoi. J'ai l'impression, c'est vraiment voilà la charrue avant les bœufs. On commence pas à faire des petits trucs si on n'a pas une des cartes clés pour le faire. En vrai je suis pas si loin. Hein. Je suis quand même derrière mais je suis vraiment pas si loin. Hein. Ouais, ouais je prends pas beaucoup c'est cool ça. Ouais, ouais bah il sait que je peux snowball plus vite que lui. hein. Il est pour moi lui. Je vire quoi? Ça ah, peut-être. Ça, ça sert à rien, je crois. Bran? L'ardeur? L'ardeur, hein? Pas Bran, mais. Ah on le retrouvera au pire Au pire on le retrouvera Les céréales avant le lait. Les céréales avant le lait. Euh, moi je mets les céréales avant le lait en vrai. Ouais. Mais euh, est-ce que vous saviez que les trucs en poudre, genre euh, je sais pas le cacao, n'importe, pour pas que ça fasse des grumeaux. Ou la farine même. Il faut mettre... Souvent on met l'eau après. On met et ensuite on met l'eau par-dessus. Et en fait il faut faire l'inverse. faut mettre d'abord l'eau et le truc à la fin. Je l'ai su il y a pas si longtemps que ça dans qui veut être mon associé sur M6. <rire> no joke, hein. Le serviteur vous permettra d'en fusionner trois au code des pirates. Qu'est-ce qui se passe ici oh. ah, On se lance des piques Faites confiance au code des pirates. tu me tues pas, maintenant tu me revois plus rouillard. Hein. <rire> Par contre, si tu me tues maintenant, bah... GG. Mais c'est maintenant. Hein. Tu dois me tuer maintenant, mec. Hein. Soit il me tue maintenant, soit il a perdu. On va regarder. En buvant une petite lampée. Il a de belles chances de me tuer. Hein. Franchement, 20... En plus, il y a pas mal de 6 et tout... Euh... Mais on l'a eu tard, dommage Franchement si on a un tour avant euh, C'est un top 1 Après moi je suis Mister Top 2 Donc euh, franchement les top 2 c'est des top 1 pour moi il Fallait en tuer un des trois. Ça faisait 18. GG. Il le sait, hein. Il le sait, mais... Il en tue un des trois, il a perdu. Enfin, si j'en tue un des trois à la fin, ce qui est quand même assez probable, il a perdu. Parce que derrière, je prends plus de 200 de stats sur toutes mes créas là. GG. Frustrant, frustrant, mais bon. habitué aux deux.